Pierre Moscovici, ici, bonjour et merci de répondre à nos questions. En premier lieu, je voudrais vous interroger sur la démocratie européenne. Vous faites partie de la première commission qui est issue des urnes, puisqu'elle est le résultat d'un accord parlementaire entre les socialistes, les conservateurs et les libéraux au sein du Parlement européen. Quelles sont les pistes qu'on peut imaginer pour renforcer aujourd'hui ce caractère démocratique de l'Union européenne D'abord, il faut arrêter de tirer sur le pianiste bruxellois L'Europe est une démocratie et l'Europe est démocratique. Et nous avons des institutions qu'elles sont un Parlement européen qui est élu par les citoyens, une commission qui dépend de lui, et les membres du Conseil sont les ministres ou les chefs d'État de gouvernement des États membres. Après, nous pouvons aussi rapprocher l'Europe du citoyen, la décision européenne du citoyen. Et ça passe pour moi par plus de transparence il y en a évidemment besoin. Une exemplarité des comportements, un, un renforcement des élections européennes avec euh, des programmes européens communs, avec des partis européens qui euh, soient euh, mieux euh, animés ensemble et aussi avec des candidats communs, les fameux Spitzenkandidaten. Ce principe ne doit pas être euh, remis en cause. Et je plaide aussi pour plus de simplicité dans le langage, plus de simplicité dans la décision également et, et enfin une communication qui soit à la hauteur, car euh, ce que euh, comme disait le Général de Gaulle, ce, ce langage codé euh, est un langage qui peut paraître décourageant et qui ne permet pas de valoriser ce qui est déjà fait dans, dans mon domaine. Euh, je suis fier que nous ayons mis fin à l'austérité avec une lecture plus flexible euh, des euh, règles du pacte de stabilité et de croissance. Je suis fier que nous soyons capables de lutter avec beaucoup de force contre l'évasion et la fraude fiscale, mais cela doit être traduit en français, en anglais, en italien, en espagnol, en slovène, bref ça doit être traduit surtout dans la langue que parlent les citoyens. Est-ce que la meilleure manière de faire ça ce n'est pas d'organiser le débat entre hommes politiques européens dans les grands médias euh, puisqu'aujourd'hui en fait ce sont surtout euh, des débats franco-français ou euh, germano allemands qu'on a à la télévision mais on n'a pas vraiment de débat entre la gauche et la droite européenne euh, de gens qui sont aux responsabilités en Europe. Ce serait bon de le faire, il faut... C'est un problème éternel. Les médias et l'Europe Les médias considèrent que l'Europe ne fait pas d'audience et comme l'Europe ne fait pas d'audience, il ne passe pas d'Europe dans les médias, etc., etc. Mais ça doit être notamment le cas lors des élections européennes. Euh, on ne peut pas à la fois euh, souhaiter que le peuple européen soit bien représenté et voter à 40% pour les élections européennes. Et pour ça, il faut que ces campagnes trouvent toute leur place dans l'espace euh, démocratique, dans l'espace public, à travers des débats entre Européens sur l'Europe. Vous avez parlé de la lutte contre la fraude fiscale, euh, qui est votre portefeuille, entre autres. Euh, on sait qu'un certain nombre de multinationales profitent des failles entre les différentes interprétations fiscales des différents pays pour ne payer nulle part. Euh, la commission s'est saisie de ce dossier, notamment dans le cadre des aides d'État, avec le dossier Apple, mais également la Belgique et d'autres cas. Euh, vous essayez de mettre en place une base commune taxable, c'est-à-dire que les règles soient les mêmes pour tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous en parler D'abord, nous vivons une sorte de révolution de la transparence fiscale. Quand je regarde ce qui s'est passé ces deux dernières années, il y a l'action que mène ma collègue Margaret Vestager, avec en effet, à travers les règles sur les aides d'État, la mise en cause de pratiques que menait un certain nombre de multinationales. L'exemple le plus fameux, en effet, celui d'Apple et de ses 13 milliards d'euros qui auraient dû être payés au fisc irlandais, pour le compte d'ailleurs. Des autres États européens, et c'est une première qui marque notre détermination totale. Et puis, il y a la législation que j'essaye d'impulser, que j'impulse pour le futur. Et depuis deux ans, on a d'abord mis fin au secret bancaire en Europe, il n'existe plus, à travers ce qu'on appelle l'échange automatique d'informations. Euh, on a euh, sur les comptes du, du résident, euh, et de nos résidents dans les autres pays qui sont la Suisse, Liechtenstein, Andorre, Saint-Marin et Monaco, euh, on a. Euh, réaliser ce qu'on appelle le country by country reporting, c'est-à-dire la publicité pour l'instant entre administrations, demain j'espère, pour chaque citoyen, des données fiscales et comptables et des multinationales. On a fait voter une directive anti-évasion fiscale qui permet de mieux contrôler les prix de transfert, par exemple. Euh, on a euh, également euh, fait en sorte que les rulings fiscaux, les, les, les rescrits fiscaux soient échangés entre administrations, ce qui permet d'éviter certaines pratiques de majeur. Bref, la philosophie de ce que je fais, c'est de faire en sorte que les entreprises multinationales payent leur juste part d'impôts là où elles créent des profits car c'est devenu un scrutin pour le citoyen. Maintenant il faut passer à une phase encore plus structurelle, c'est ce qu'on appelle AXIS, l'assiette commune consolidée d'impôts sur les sociétés, pour qu'il y ait une même base taxable et une consolidation de, pour les entreprises, de leur activité européenne. Ce sera un combat difficile, mais il est bon pour lutter contre la fraude fiscale, il est bon pour les entreprises parce qu'il réduit considérablement les coûts administratifs et la complexité, et donc il est bon pour le citoyen. Une dernière question. On dit souvent que l'Europe sociale est en retard sur l'Europe économique. Jean-Claude Juncker a annoncé qu'il souhaitait qu'on travaille sur ce sujet-là davantage. Est-ce que la Commission a des choses sur lesquelles elle est en train de réfléchir L'Europe sociale, c'est vrai que c'est le parent pauvre de la construction européenne parce que c'est un sujet sur lequel nous avons peu de compétences, avec en plus une règle qui est la règle l'unanimité Il faut arriver à mettre 28 demain 27 pays d'accord sur des règles sociales alors qu'ils ont très forte hétérogénéité dans leur niveau de vie et dans leurs systèmes sociaux. Et pourtant, nous ne relançons pas. C'est la raison pour laquelle le président de la Commission européenne a souhaité qu'on mette en place un, un socle commun droits sociaux qui à mon centre d'ailleurs inclure aussi l'existence d'un salaire minimum dans chaque pays de l'Union européenne. Et c'est la raison pour laquelle la Commission maintient, malgré ce qu'on appelle le carton jaune, un certain nombre de pays, ils sont 11 tout de même pour l'essentiel des pays de l'Est de l'Europe, euh, la volonté qui est la nôtre de modifier la directive sur les travailleurs détachés pour faire valoir un principe qui est simple mais qui est essentiel à travail égal, salaire égal. Et, et cela doit se faire aux conditions du pays. De destination par exemple, un travailleur qui vient travailler en France doit avoir le salaire français avec les prestations sociales françaises et non pas du principe du pays d'origine. On se souvient de la directive Bolkestein, on se souvient de, du triste débat sur le plombier polonais pendant la période de la campagne sur le traité constitutionnel en France en 2005. n'ai pas envie de relier ça, c'est la raison pour laquelle cette commission vraiment se battra jusqu'au bout pour faire Adopter cette modification que je sais beaucoup de citoyens attendent. Merci beaucoup, Pierre Moscovici, d'avoir répondu à nos questions.